Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vous présente mon gyroscope à fibre optique. un survol des composantes. On a tout d'abord une bobine de fibre optique. Il y a 1000 mètres. Euh, C'est de la SMF 28, donc elle est monomode à 1500 nanomètres. La bobine a été faite euh, spécialement pour euh, entrer sur la table tournante et euh, donc avoir un trou ici pour euh, entrer sur la machine qui fait qui la bobine. Par la suite, on a un polariseur euh, à boucle. Donc on peut euh, contrôler la polarisation dans la cavité. On a une lame cordonne, une lame demi-onde et une lame cordonne. Et euh, ben, en fait la cavité, c'est composé tout simplement de la bobine euh, de 1000 mètres. Il y a le polariseur pour contrôler la polarisation. Puis euh, on a un coupleur 50-50 qui permet de euh, séparer euh, le, le faisceau laser euh, dans les deux directions de la cavité. Pour ce qui est de l'optoélectronique, on a tout d'abord un laser, donc c'est un laser 2 mW à 1550 nanomètres. Il est pigtail pour éviter qu'on aille à euh, se préoccuper de l'injection dans la fibre. Et il a aussi un, un isolateur optique à l'intérieur euh, du laser qui permet d'éviter euh, que les rétro-réflexions reviennent dans le laser et euh, perturbent le signal. Et ensuite, on a une photodiode donc elle aussi euh, à 1550 nanomètres, euh, qui permet de récupérer le signal résultant de l'interféromètre. Pour l'électronique, on a euh, un petit circuit qui contrôle le courant euh, qui s'en va dans le laser, et un amplificateur qui, euh, en transimpédance qui permet de prendre le signal de la photodiode, le transformer en voltage et l'amplifier. Ensuite, on a un Arduino micro, euh, qui va numériser le signal, et qui va euh, envoyer avec un NRF24L01, qui va permettre d'envoyer le signal sans fil, parce que bon la, le, tout le dispositif tourne, donc c'est beaucoup plus simple d'envoyer les données sans fil. Et bon, une batterie 9 volts pour alimenter le tout. Pour la réception des données, on utilise un Arduino Uno avec un autre NRF24L01, branché dans un ordinateur, et on affiche le signal avec le traceur série du logiciel d'Arduino. C'est bien beau tout ça, mais à quoi ça sert un gyroscope à fibre optique? En fait, c'est utilisé pour mesurer la vitesse de rotation dans un référentiel absolu. Donc, lorsque l'on met en marche la table tournante, le gyroscope va accélérer jusqu'à atteindre 33 tours par minute, et on peut observer à l'écran cette variation de la vitesse de rotation qui correspond à des franges d'interférence. On peut voir qu'il est très sensible. Par exemple, si je fais juste y toucher, on peut observer le signal que ça produit. Si on place la table tournante à 45 tours par minute, on observe qu'on a environ une demi-frange de plus, ce qui confirme qu'on mesure la vitesse de rotation. J'ai tracé au tableau le schéma bloc du circuit. On commence d'abord avec un régulateur de courant qui permet de maintenir le courant constant dans le laser. Donc, celui-ci va mettre une puissance constante. Il y a ensuite un isolateur optique qui va empêcher les rétro-réflexions de revenir jusqu'au laser. Et euh, par la suite, on a euh, un coupleur 50-50 qui va euh, prendre le signal prenant du laser, le diviser en deux branches. Donc, 50% va circuler dans la première branche et 50% dans l'autre branche. On a un contrôleur de polarisation qui permet euh, d'ajuster la polarisation pour avoir la meilleure interférence en sortie. Et on a une boucle euh, qui a, dans le cas présent, 1000 mètres. Donc, euh, donc, le signal va passer dans la boucle. Il va y avoir deux signaux, en fait, il va y avoir un, signa, un signal qui va passer dans le sens horaire et un signal dans le sens antihoraire. Et ces deux signaux-là vont se combiner en sortie pour produire une interférence qui va être mesurée avec une photodiode. La photodiode, va convertir la puissance optique en courant électrique. Et ce courant-là va être amplifié et transformé en voltage par un amplificateur de transimpédance. Ensuite, il va y avoir un Arduino micro qui va euh, numériser le, le voltage pour le transformer en nombre. Et ces données-là vont être envoyées sans fil par un NRF 24L01. Donc, ça passe par 2.4 GHz. Ça s'en va à un autre NRF 24L01 qui, lui, va prendre les données, l'envoyer à un Arduino UNO et l'Arduino Uno va envoyer les données à un PC par communication série. Le gyroscope à fibre optique est basé sur l'effet Sagnac. Donc si on a par exemple une, euh, une bobine de fibre, et qu'il y a deux faisceaux de lumière qui circulent en sens inverse, on peut observer l'effet Sagnac euh, s'il y a euh, une rotation qui est appliquée à cette bobine-là. Donc, ça vient du fait que la lumière voyage à une vitesse constante. Donc, ici, on est dans, un, dans la fibre optique, le milieu ne change pas, donc la vitesse de la lumière est la même, ça va prendre le, le même temps à la lumière pour parcourir une certaine distance. Donc, si par exemple, on a un faisceau qui part, une impulsion qui part dans le sens horaire, elle va prendre un certain temps pour faire le tour complet pour revenir au même point. Et si elle part dans le sens anti-horaire, elle va prendre exactement le même temps pour parcourir la même distance et retrouver le même point. Et ça, ça ne dépend pas du tout de la vitesse de rotation euh, de la boucle. Parce qu'on n'est pas dans des cas relativistes. Sauf que, euh, s'il y a une rotation, la position du détecteur va avoir changé. Donc, Pendant le temps que le faisceau passe dans la fibre, le détecteur va, va s'être déplacé. Et cette distance-là, donc le faisceau qui part dans le sens horaire, va avoir cette distance-là de plus à parcourir. Et le faisceau qui part dans le sens anti horaire va avoir cette distance-là de moins. Donc, ça va se traduire par une différence de phase. Les deux faisceaux ne vont pas avoir la même phase, ce qui va produire de l'interférence. On peut calculer la différence de phase entre les deux faisceaux avec l'équation ici. Donc, on a 8 πnnc c'est. Euh, le nombre de tours de fibre qu'il y a dans notre bobine. A, c'est l'air de la bobine. Ensuite, lambda, c'est la longueur d'onde de la lumière dans le vide. Et c, c'est la vitesse de la lumière dans le vide. En fait, euh, l'indice de réfraction du milieu s'annule dans l'équation. Et on a euh, oméga qui est la vitesse angulaire euh, dans l'axe de la bobine. Le signal, que ça produit sur la photodiode est donnée par l'équation ici. Donc, on a euh, sigma p sur 2. sigma c'est la photosensibilité de la photodiode. P, c'est la puissance du laser. Et on a, notre, on a fois 1 moins cos de phi de s qui est notre déphasage de Sagnac, qui a calculé ici. Donc, on voit que si on mesure un certain courant sur la photodiode, on peut trouver euh, le déphasage de Sagnac qui a été produit par la vitesse de rotation. Donc c'est une façon de mesurer la vitesse angulaire de la boucle à partir de l'interférence. On peut se demander si le gyroscope est assez sensible pour enregistrer le son du vinyle. On peut voir à l'écran que le signal est modifié lorsque la tête joue le vinyle. que ça provient des haut-parleurs et non pas de l'aiguille de lecture comme on peut le constater en baissant le volume. traiter le signal, on commence d'abord par enregistrer les données reçues dans un fichier CSV. Ensuite, on l'ouvre dans une variable sur MATLAB. On fait le tri des erreurs. On ramène les valeurs entre 0 et 255 et on l'enregistre dans un fichier binaire. Ensuite, on ouvre le fichier binaire dans Audacity en spécifiant la fréquence d'échantillonnage. On applique un filtre passe haut pour enlever les très basses fréquences et on amplifie le tout pour trouver l'audio. Comme on peut le voir, ça ressemble à un signal audio, mais si on l'écoute, c'est difficile de discerner grand chose. Je vous laisse en juger.